Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, on est toujours chez Mario, on est venu faire un petit unboxing d'un jeu, mais pas des moindres, un jeu que tout le monde en parle, bon moi je l'ai pas, j'ai pas joué, j'ai pas testé, rien, je le découvre en même temps que vous, même l'unboxing. C'est le jeu Eden Ring, je vais essayer Mario. Oui, alors en parlant de ça, moi mon objectif c'est d'essayer de convaincre Sofiane de s'intéresser de très près au jeu From Software. Euh, qui nous concocte des petites pépites euh, des jeux qui sont rentrés dans l'histoire hein. quand on pense à Dark Souls tout le monde connaît. quand on pense à Bloodborne, tout le monde connaît. il y en a qui n'y arrivent pas, d'autres qui arrivent donc voilà euh, là il s'agit de la version collector d'Elden Ring version PS4 qui est déjà en rupture hein. j'ai pas trouvé de version PS5 mais euh, bon, il n'y a pas grand chose qui change si ce n'est la, la bordure au niveau du logo et puis euh, voilà donc euh, la version PS4 donne accès à la version PS5. Donc voilà, c'est une version collector qu'on va unboxer. Euh, contient, on verra tout à l'heure, une petite figurine. J'ai hâte de voir ce que ça donne niveau qualité. Et tu as payé combien ce, ce, ce collector euh, Je l'ai payé. Ouais. Tu fais bien de me poser cette question parce que je l'ai bien senti passer. Hein. Euh, 189 euros. 189 euros 189 euros. Ah ouais, que... il est pas ouais, donné. J'espère qu'il vaut le coup. Mais bon. Franchement, vu la taille, à mon avis, il doit avoir des choses sympas dedans, parce que ça, il y a vraiment très gros comme. Bah j'espère bien, parce que effectivement, vu le prix, euh, bon. ça fait même mal au cœur de l'ouvrir, pour tout vous dire. Ah, on voit qu'il y a Bandai, euh, Bandai Namco, c'est quoi ceux qui ont édité le jeu ou Ouais, Bandai Namco, ils éditent le jeu, exactement. Mais euh, les vrais créateurs, c'est From Software. Ah, il faut des bons jeux comme From Software. Ouais. Ouais. Très bons jeux. D'ailleurs, euh, je pense qu'au moment où. On... Au moment où on est en train de tourner cette vidéo, euh, les tests sont très élogieux. 97 sur Metacritic, certains médias s'interrogent pour savoir si ce qu'on a à faire ou pas au euh, euh, meilleur jeu de tous les temps, mais on ne va pas s'aventurer sur ce terrain là. Meilleur jeu de tous les temps, il ne faut pas exagérer. Mais on tient quelque chose de ouf, de vraiment ouf, ouf, ouf. Ah bah c'est cool, ça Bon, on va passer sur l'unboxing, on va passer à mode FPS. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker si ta vidéo t'a plu. Et voilà, à tout de suite sur en mode euh, FPS. Bon, nous revoilà pour vous présenter le coffret collector de Elden Ring. Alors ça, il est là. Il est quand même, comme on voit, bien imposant. Il est euh, plutôt lourd. Je trouve qu'il est vraiment lourd aussi. Il doit faire 2-3 kilos. Donc, je vous le présente comme ça, en mode un peu... Qu'est-ce qu'il présente derrière D'ailleurs, il présente les images du jeu. Oui. Euh, une petite intro de tout, enfin, dans toutes les langues. Oui. Ici, il y a ce que contient le coffret collector. Alors, bon, petite, euh, petite parenthèse. Mario, il l'a pris en version PS4. Il possède la PS5, mais il était tellement difficile à trouver sur PS5 et même sur PS4 que la version PS4, il a eu. Un peu par coïncidence. Comment tu as chopé, Mario, la version PS4 Oui, c'est grâce au site, euh, comment il s'appelle Le site Ed, euh, collector, enfin, euh, je vous le dirai euh, dans le lien, euh, un site qui est censé informer, effectivement, des disponibilités des collectors. Et j'ai eu un coup de chance, parce qu'effectivement, il restait encore des stocks chez Leclerc. Et euh, je voulais, bon, comme le dit Sofiane, d'avoir la version PS5, mais bon, j'ai sauté sur l'occasion de la PS4. Version PS4 qui donne accès à la version PS5. Je tiens à le souligner. Si vous avez une console PS5 et que vous avez une version PS4, la mise à jour se fera gratuitement. Ouais, d'ailleurs on le voit ici. Pour ceux, que, pour ceux qui veulent voir, oui. c'est écrit PS5 upgrade euh, available. Donc voilà. voilà, ce que présente le coffre à collector. On va comparer un peu deux trois trucs. On va regarder, on va ouvrir. Euh, alors Mario, il a quand même la version PS5. Avec le Steelbook, qu'il a reçu de la part de Micromania, qui est différent, on va quand même comparer les deux après, on va mettra mettre après les deux c'est temps. intéressant de faire la comparaison, vous allez voir. Euh, peu... Alors là, visuellement, je pas enco... on ne l'a pas encore déballé, mais visuellement, il y a quand même une petite déception sur la boîte. Elle me semble un peu chame, mais bon, on verra, on va ouvrir ça, on vous dira. D'accord, bon, on passe au unboxing. On passe au unboxing. Et Amaru, il va nous sortir son joli couteau de la mort. <rire> Exactement, parce que bon, hein, regarde-moi ces scotch là ça, c'est mal fait. Première critique, ça, ça c'est mal fait. Ça, c'est un, uh -huh. un coup à abîmer la boîte, ça. Ça t'arrache, t'enlève effectivement euh, les parties de, du morceau. Donc, on va prendre un petit couteau. Voilà, déjà, on fait ça bien. Vas-y. Et voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres, Sofiane euh, Première vue, non. Ah, peut-être en dessous, parce qu'en en fait, je crois que ça se coulisse. Et je crois oui. qu'en dessous, t'as quand même... Attends, on va quand même voir. Ouais, t'as raison, c'est ce que c'est... Ah si, si c'est aussi, t'es obligé. Ah. Parce que sinon, ça passera pas, il se coulisse ce truc. Heureusement que tu me l'as dit, parce que... Alors Il y a encore un endroit. Il Franchement, il est, il, il, il est lourd quand même. J'ai du mal à le porter là, quand même, à bout de bras. C'est vrai qu'il est lourd. Je pense que c'est la figurine qui doit peser lourd comme ça. Ah ouais, vrai fait... Attention. Voilà. Attention, hein, faut aller très doucement. Mario il l'a payé combien déjà, Mario <rire> Il a fait un prêt. Il est parti, il est parti chez il, a... il a fait un gros prêt. Donc euh... non, je pense qu'il se coulisse. Euh... Ah oui. Ah oui, sinon tu peux, essayer comme ça. Ah, donc ouais, ouais, Il y a, là, deux, y a deux options. Soit on l'ouvre comme ça et on laisse. Euh... On laisse la partie qui couvre. On peut ouvrir comme ça, comme ça on voit ce que ça donne, ouais, la boîte, comment elle est dedans. Donne quand même. Oui. dedans. Ouais, Waouh, franchement. Ok. Alors, sur le côté, il n'y a pas grand chose. Ah non, je pensais que c'était un truc de ouf, mais pas classique. Non, franchement, c'est classique. Je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais en fait, l'idée, c'est qu'ils ont laissé que, les, que le symbole du, le, du jeu. Voilà, là, je pense qu'on voit mieux. Voilà, ils ont laissé que le symbole. Donc là, euh, l'avantage, c'est que c'est euh, indifférencié niveau version. On peut croire que le jeu est sur PC, euh, sur Xbox, sur PlayStation 5. Là, il n'y a pas de différence. Ouais, on, remet oh. petit, euh, on remet le petit truc comme ça et ça sera, fera gagner de on la remet. place pour. Euh, ouais. Pourquoi C'est si comme ça, c'était ce que t'es là. T'es sûr Ouais, parce que je me réfère au scotch. Ok. Je me suis référé au scotch, tu vois, le scotch, c'était avec le poil Donc okay. là, oh, petit unboxing Alors, ce que ça donne alors, est franchement le parton. carton eh franchement le carton eh, ça j'aime pas trop hein. franchement déjà ces cartons de chez Carrefour que achètes euh, quand tu achètes ton paquet de couches ou je sais pas <rire> mais là franchement le carton là à l'intérieur comme ça brut ah ils abusent ça quand même hein. je suis d'accord avec toi euh, j'avoue qualité un peu un peu bizarre ouais le carton franchement l'extérieur à l'intérieur il est pas il est pas ouf. Hein. bon bah, ça commence avec une boîte étrange on va peut-être écarter la boîte parce que comme ça vous allez bien voir une boîte un peu étrange ah ouais c'est ou pas marquées en boîte ouais elle est lourde, regarde voir ça peut... Ah ouais, ça doit jouer sur le poids de la, du coffret collector en total. Ah, je pense que c'est lourd. Comment on fait pour l'ouvrir Ah, pareil, euh, comme euh, triangle stratégie, euh, c'est aimanté. C'est aimanté. Qu'est-ce ah ouais, qu qu'il y a dedans Ah, c'est l'artbook. Ah ouais, l'artbook. Eh, franchement... Eh, franchement, c'est pas un artbook de... pour les faibles, ça. Non, non, non, non, non. ça, c'est un artbook de... De compétition, froid. Compétition, là voilà, je cherchais le mot. Qu'est-ce qu'on fait ouvre. Ah ouais, On l'ouvre On l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le coffret Je pas. te laisse présenter ce qu'il y a d'autre. Je... Donc, voilà, avec le coffret, qu'est-ce qu'il y a Il y a... Il y a euh... Ah, c'est une, euh... une bonne question. Il y a quelque chose, un espèce de patch ou badge qu'on se met sur les vêtements. On, on vous explique même comment le repasser et quel lavage il faut mettre. <rire> c'est plutôt marrant, on va l'ouvrir. Et tant que Mario ouvre la... Ouvre le... Leur book... Alors, je vais ouvrir ça. Donc voilà, comment laver votre vêtement. Le petit pied est dedans 55 degrés maximum. C'est quoi ça Ça fait quelle matière ah, C'est du tissu. C'est du tissu, ouais. Je sais pas c'est quoi ça. Sors, ça le Ouais, je sais pas c'est quoi. Bon, c'est un badge, un pin. Ah pas, oui, ça a l'air d'être un badge en tissu. Ouais. Mais c'est le logo du jeu. Hein. Bon. Donc, s'il y en a certains qui sont intéressés pour mettre ça sur un vêtement, vous ben, pouvez trouver chez Carrefour, autre. Par dessus votre, votre marque de vêtements, c'est toujours sympa. Voilà. Et ils vous mettent même un notice comment laver ça. Donc c'est bien. Hein voilà. Comment repasser Pour l'instant, hein, c'est pas pour ça que j'ai pris le collector. Ouais. Hein. <rire> <rire> non. Non, ça fait un peu, euh, on va dire, c'est pas. C'est un peu gadget. Un peu gadget. Bon, on va reposer ça. On va mettre ça ici. Et on revient donc sur l'artbook que je viens de déblister. Elle est magnifique. Franchement. Bon, je ne vous cache magnifique. pas que euh, c'est beau. On ne va pas se mentir, c'est beau. Il est beau. C'est beau. Euh, on va peut-être voir un peu le contenu. On ce que ça donne, page blanche. Comme ça. Artbook de Ah ouais, non, non. Franchement. Là, on voit au niveau de la qualité du papier. Déjà, c'est ne se foutent pas de notre gueule. Franchement, les, les gars, quand vous touchez le papier, on dirait qu'il y a trois papiers collés les uns sur les autres. Ouais. C'est bien épais. C'est vraiment très épais. Hein. Bon, là, on, va, on, on assiste. Effectivement, au, au, au charac design et au design donc de, bah, du visuel du jeu, donc, ça commence toujours comme ça, il dessine et ensuite ça se modélise en 3D. Euh, ça donne un, un petit aperçu de l'univers, très gigantesque au demeurant. J'en suis à 20 heures de jeu, euh, on est du niveau de, de Zelda Breath of the Wild, au niveau grandeur de la carte. Franchement, je le trouve super beau, on voit, tenir. on voit voit l'architecture un peu, voilà, très gothique, c'est une spécificité de From Software, dans tous les, dans tous les jeux qu'ils font, toujours ce style de visuel. Bon là, on, on parle vraiment de la qualité de l'artbook, qui est vraiment pas mal, euh, très très joli, très joli. Franchement, présentation des personnages, je vais aller un peu vite. Hein. Ah ouais, c'est beau quand même. Voilà notre cheval, euh, notre cheval de compétition, qui nous accompagnera durant tout le jeu. Enfin, ouais c'est un cheval un peu chelou soit, des <rire> cornes <ouais. rire> oui. Il est un peu fatigué aussi, il est un peu vieillot non enfin, Exactement ouais. Alors c'est pas un spoil que je vais faire mais euh, c'est notre cheval qui nous choisit au début du jeu parce qu'il sent en nous un potentiel assez élevé pour pouvoir reprendre la place du trône Pas mal Ouais, tu as joué Mario t'as fait quelques heures déjà non J'ai fait quelques heures, je peux pas encore en dire plus parce que voilà, le jeu est assez cryptique sur l'histoire. From Software est très coutumé du fait, voilà, il ne nous dévoile rien du tout sur le scénario, c'est à nous de le découvrir en visitant le monde. Euh, mais j'en suis à peu près une vingtaine d'heures de jeu. J'ai pas pu regarder sur internet, euh, bon moi j'ai pas la PS5 de base, mais j'ai pas pu regarder sur internet les comparaisons PS4, PS5, ça fait des grosses différences ou, ou pas trop euh... C'est une excellente question, euh, je sais que la version PS5, bah, elle tient très bien la route pour l'avoir testé, mais je peux pas faire de comparaison parce que j'ai pas vu sur la version PS4, encore. Premier boss du jeu, de toute beauté, Ah ouais. j'ai euh, essayé euh, peut-être une vingtaine de fois, j'ai jamais réussi à le battre encore, voilà, on est dans la veine de From Software, très difficile. Et, et, et, petit aperçu de ce personnage qui a l'air d'être très mystérieux et qui fait l'objet d'une figurine dans le jeu. Voilà, ça a l'air d'être un personnage très important. Bon, on va pas s'attarder sur le scénario, Sofiane. On a présenté un peu la qualité de l'artbook. Ouais, bah franchement, très qualitatif. Franchement, il est très, très bien. Bon, c'est fabriqué en Pologne, en Pologne, mais franchement, la qualité est vraiment au top. Et, ah ouais, ça fait vraiment, on dirait vraiment un livre sorti d'une bibliothèque. Hein. Ouais. Franchement, c'est vraiment... Moi, je suis épaté par la qualité du livre. Franchement, de Airbook, je suis vraiment épaté. Non, c'est pas mal. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, pas trop de déceptions sur ce collector. Non, tiens, on le met de côté. Bon, qu'est-ce qu'il y a ensuite dans ce grimoire Tiens, donc, ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, oh, il était présent aussi dans ta version de jeu de PS5, je Exactement, sais ça Exactement, je crois que dans la version PS5, euh, il me donne aussi un petit truc comme ça. Alors, j'ai peur de l'abîmer, mais c'est bizarre, mais... Comment il fait Ah, comme ça, non. Faut, pas, faut pas avoir peur, faut y aller deux fois les gars, deux fois faut y aller. Qu'est-ce hein. <rire> qu'il ah, qu y a dedans Des cartes postales. Des cartes postales, ok. Non, je sais pas, je sais pas c'est quoi, mais... Bah ça, ça a l'air des autocollants. En général, quand on, devient ah, peu, ouais. quand on devient un peu trop fan du jeu, on finit par coller ce genre de choses derrière ah, les hum. ordinateurs. Mais bon, je vais éviter de le faire. Ah, c'est vraiment des cartes postales, ah, on par dirait. c'est des vraies cartes postales. Retourne derrière pour voir. Ah, ah peut-être des photos. Des photos, des photos alors. Mais c'est vrai que ça fait très 4 ça. là. Ouais. Et il faut la euh, qualité Ah, c'est du papier photo. C'est du, oui. ouais, du papier photo, ouais. c'est du papier photo, C'est vraiment qualité du papier photo. Mais je sais pas comment on pourrait utiliser ça en les encadrant. <rire> ouais, peut-être en les encadrant. Ça, c'est quoi, quoi ça Qu'est-ce que c'est, que ça Ah, petit poster. Ah, petit poster. Tiens, je m'attendais pas. Ah, il est sympa, le poster. J'aime bien le poster, mais moi, ce qui m'énerve avec ce genre de choses, c'est les pliures. Ah, ouais. Ouais, ça fait un peu voilà, euh, difficile, quand tu l'accroches, tu vois les pliures. Tu... Bon. Après je pense que le problème c'est que tous ceux qui ont un collecteur ils n'accrochent pas les posters et les gardent dans leur collecteur c'est juste pour euh, l'avoir. Je pense qu'après, euh... ouais, je pense que personne n'accroche dans sa chambre, enfin ça m'étonnerait ou où... les gens qui l'accrochent, ils doivent y le monde en fait. Ouais. bon, je vais vous dire la vérité, c'est pas pour ça que j'ai pris la collector. bon ouais. <rire> <rire> Donc voilà, donc on va... Qu'est-ce qu'il y a d'autre après euh, Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, il d'avoir un... un Steelbook. Alors je vais ranger ça, un Steelbook. Tiens donc. Je... Alors, OK, d'accord, la boîte elle a l'air d'être classe. Elle a l'air d'être classe, euh, mais par contre par contre, niveau Steelbook, Micromania propose une alternative beaucoup plus intéressante. Comme l'a dit Sofiane, moi, voilà, j'ai acheté la version collector PS4. Euh, de toute façon, euh, tous les steelbooks sont pareils dans les versions collector. Hein, mais par contre, si tu précommandes le jeu à Micromania, l'édition lunch, Micromania t'offre un steelbook qui n'est pas le même que celui-là. Je vais vous présenter le steelbook de Micromania. Oui. Alors, le steelbook de Micromania. Voici le steelbook proposé par Micromania lorsque vous achetez les jeux. Sur la version PS5. Alors, c'est la version... Euh, c'est pas la version standard du jeu que t'as acheté, c'est notre version, non C'est euh, la version euh, édition Day One, en fait, ils appellent ça comme ça. D'accord, ok. Ouais. Alors, toi, j'ai du mal à l'ouvrir parce que j'ai peur de. Ah, c'est bon Oui. Okay. Ah, ouais, c'est pas le bon jeu qu'il y a dedans, <rire> mais c'est pas grave. <rire> oui, effectivement, <rire> j'ai dû faire une petite interversion. Euh... Je vais retirer pour euh, qu'on voit... Ah, il n'y a rien de spécial de toute façon dedans. Ouais, de toute façon, il n'y avait rien de spécial. Mais c'est pour vous montrer, en fait, la comparaison, vraiment, niveau classe, quand on regarde ce style book-là. Euh... La version collector d'origine. Ce mélange d'argenté, de dorure, même quand on touche, on ressent ah tout de ouais. suite la qualité. Et voilà, et l'édition qu'ils nous proposent dans la version collector, bah elle est sobre, elle est classique. Euh, voilà, ils mettent Elden Ring et le logo, c'est tout. Et ça, c'est quand même une déception. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. -Anne. Ouais, c'est quand même une déception. Par contre, l'intérieur, je trouve qu'il est peut-être un peu mieux celui-là. Voilà, je sais pas, si pas c'est difficile, parce qu'en fait, si bon, on voit qu'ici, c'est complet. Ouais. Sauf que. On voit que c'est euh, le même décor, certes, c'est le même décor, mmh. mais il devient un peu plus sombre. Ici, tout est clair dans ce décor-là, à l'intérieur. Ouais, l'intérieur est peut-être plus joli, mais... mais moi, je suis un peu déçu parce et... qu'ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont mis le logo, ils ont mis le titre du jeu, et voilà, on vous donne un book. ça fait un peu ça Ouais, il deux versions, version collector à droite, qui est compris dans la version collector, et version à gauche, Day One, vendue par Micromania, euh, qui était avec euh, le pack de Micromania quand Mario l'a acheté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quelle est la meilleure pour vous non, bon. Moi, je préfère l'argent. Ouais, moi, je préfère celle-là, elle est beaucoup plus jolie. Celle-là est un peu trop sobre. Un peu trop sobre. Ouais. Ouais. Donc, on va laisser ici. Donc, voilà, je laisse ça ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Il y a la version classique PS4. Bon, je pense que ça ne servira à rien de le déblister. Non, je pense que ça ne sert pas grand-chose. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, la voilà, version classique. On, on va vous montrer la version PlayStation 5. Alors, attendez, la version PlayStation 5, elle est là. Alors, la version PlayStation 5 il comprend le petit fourreau, celui-là que Mario a acheté. Bon, fourreau, pas ouais, pas de grande qualité très fragile, à mon avis. Ouais, celui-là, il celui faut le mettre dans un bully bag, ça, tu peux pas le laisser comme ça. Non. Donc voilà, ça, c'est la version PS5 classique que Mario a acheté avant d'acheter version collector, donc il s'est fait doublement... Euh, une double peine, euh, <rire> une double sentence, parce qu'il a payé deux fois le jeu. <rire> Et voilà, de base, il, il y a la même chose, il y, a le... il y a ça, il y a le code de téléchargement que je vais peut-être pas vous montrer. Donc voilà ouais. il y avait les code de téléchargement d'air donc je ne peux pas montrer, il y a ça. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais oh, je sais pas non plus. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour la comparaison, il y a juste la couleur du, du logo de la console qui change. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre à l'intérieur C'est quoi ça voilà oh, on dirait un petit. Ah, alors attendez. Digital, ah d'accord, c'est l'OST. C'est l'OST numérique. Ok. Du coup, ouais. Donc derrière, il y a un code. Il est pas censé le... Dans le même temps, ça peut être flashé. On foutra. <rire> On foutra. Et euh, foutage de gueule ultime, un truc qui ne sert à rien. Voilà. On va le, On va le remettre à sa place. Bon, bah peut-être un petit peu de déception pour le contenu du jeu, je trouve. Ouais, c'était pas... C'est pas, pas fou-fou-chou, hein. C'est pas pour 200 balles. Euh... Pour 200 balles, là, pour l'instant, on a envie de se faire rembourser. Pour l'instant. Pour, pour l'instant. On va faire ma petite boîte. On va passer aux choses sérieuses Vas-y, on va passer aux choses sérieuses, la petite figurine. Ah, là, attention, ah, elle est lourde, ah, c'est ça qui pèse son poids. Ah, c'est ça. L'enterré, ouais. là. 200 balles qui sont là. <rire> <rire> Comment ça se présente, ça Mais il y, y a des gens qui le vendent super cher maintenant sur Internet, non, euh, à cause de la rupture À cause de la rupture, oui, euh, les prix ne sont pas. sont rarement en dessous de 300 euros. J'ai vu des offres monter à 500, voire 600. Ah, ouais. Donc, euh, ouais, là, la valeur a monté. Euh, assez significativement, et je pense que je serai à la place de Bandai Namco. J'éditerai vraiment des nouvelles versions parce que les gens s'arrachent le jeu comme des petits pains depuis qu'il a été très, très, très, très fortement acclamé par la presse. Qu'est-ce que ça donne, Sofiane On a une boîte Qu'est-ce que tu en penses de cette boîte déjà, visuellement eh, Ça fait vraiment très ancien, un petit peu comme les caisses de vin. Enfin, moi, je ne suis pas grand connaisseur d'alcool ou autre, mais on dirait vraiment un peu antiquité. Ouais, sur 20, des bouteilles de whisky. Ouais, de, de vin, un petit peu. Euh, vous savez, pour les grands raffinés d'alcool euh, luxueux. Oui. Bon, on dirait que c'est ça. Franchement, on dirait que c'est ça. Même le type d'ouverture orge. Alors, je ne connais rien en alcool, mais bon, ça me fait penser à ça. Bon. Quand tu offrais un coffret ca cadeau. au niveau d'ouverture, elle a l'air d'être un peu originale parce que je vois qu'il y a deux trucs ici. On va... Je pense qu'elle s'ouvre comme ça, à mon avis. Ah oui. Ah ouais, franchement, oui. l'ouverture, elle est pas mal. Waouh, waouh, waouh. Eh, je C'est si du, du lourd ce qui se présente dedans. Là, on touche à quelque chose de chaud, les amis. Ah ouais, c'est du lourd. Là, c'est chaud. Bon, on va retirer la figurine proprement. Sans faire de bêtises. Sans faire de bêtises. Alors, on va mettre la figurine de côté, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Quand ça se présente, la boîte, elle dedans. Ok. Faut faire attention oh. parce que c'est vraiment très fragile, on voit. On voit que c'est fragile, effectivement. Ça ça s'enlève pas. Mais par contre je crois que c'est pour poser la figurine. T'es d'accord non hein Ouais ça, ça je pense que. Hein. À mon avis tu es censé la mettre là, laisser ouvert et poser oui. la figurine là pour qu'elle soit en présentation. Ah c'est pour Avec, la, avec euh, la, la décoration derrière, avec euh, le, le paysage derrière. On voit. On va voir ce que ça donne quand on va le faire. On va voir ouais. ce que ça donne. Est-ce qu'il n'y a pas de scotch Non. non parce que je sais des fois, on... des fois ils mettent des scotch. Ouais, ils ont sorti des. C'est des vrais cheveux, c'est des cheveux, euh, Madine Bard on va savoir ça tout de suite. Ah oui, c'est. Voilà, il est tombé. <rire> 2200, moins, moins 50 euros. <rire> bon. même, euh, là, je vais vous dire un truc. Premièrement, au toucher, c'est propre. La figurine, elle est propre. Au toucher, elle est vraiment bien. Est-ce que ça, c'est articulable Non. Ça pas l'air. Force pour voir <rire> Oui, oui, oui, oui. oui. <rire> Donc je vais, je vais la tourner pour que vous puissiez bien la voir et essayer de la reprocher la plus possible. Voilà son visage, on ne peut pas enlever son, son masque. Et elle, c'est qui comme perso Et c'est un grand mystère. Elle apparaît dans les trailers de présentation du jeu. Ça fait depuis deux ans qu'on la voit. On la voit en train d'affronter des, des monstres. Voilà, on et là, j'en suis à 20 heures de jeu et on, elle n'est pas encore présentée. Elle est indirectement présentée, mais elle est tellement mystérieuse, elle apparaît tellement en dehors du jeu, qu'on se demande vraiment qui c'est. Et je pense que ça ne va pas tarder, on ne va pas tarder à le savoir. Bon, il faut avancer, je pense qu'il faut, il faut arriver loin dans le jeu. Ah ouais, il faut arriver, ouais, c'est un peu... Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai un truc qui est tombé, j'espère que je ne l'ai pas cassé. Non, c'était fourni à part. C'était à part, j'ai vu, donc ah, c'est bon. je suppose que ça doit être là. Ouais, à mon avis, ouais. Oui, ça rentre là. Et voilà, ça donne ça. Un peu à la Ah ouais. <rire> Avec moins de classe que Syphiroth quand même, hein, parce que Syphiroth c'est difficile à faire plus que Je pense que, que ça serait un boss du jeu. C'est sûr que ça sera un boss du jeu, il va falloir l'affronter à un moment ou à un autre. Mais bon, ça, elle est tellement classe que ça donne pas envie de l'affronter. Petites épées là, qui apparaissent. Ah ouais, franchement, la, la, la, la, la qualité est vraiment... Ah ouais, il est irréprochable. À la qualité, franchement, la qualité... Euh... On voit quand même in... l'attention du détail. Même, même, même la couture, elle a été brodée, voilà. Ouais, c'est quoi, c'est du métal, c'est quoi On dirait un petit peu une chaîne en métal, ça, un petit peu. Oui. Les chaînes en tout dit... cas, les teuilles, ils les ont bien séparés, ils n'ont pas fait ça à l'arrache. Ah ouais, c'est vraiment... Bon, les cheveux, j'aurais préféré que ce soit vrai, mais à mon avis, ça doit être impossible à faire. Ouais, ça ne euh, va pas être possible de faire, les faire fixer à Oui. mais... Oui, parce que voilà, il faut que ça vole et tout. Bon. C'est une rousse, on n'a pas vérifié, hein, on... Mm -hmm. on, on la laissera tranquille, <rire> mais ça a l'air d'être une rousse. <rire> Donc voilà ce que ça donne avec... Euh... Voilà ce que ça donne. Donc ça donnerait ça, voilà. je ne sais pas si vous voyez bien... Normalement, il voit, normalement, comme ça, on voit bien, ouais. ça, okay. ça donne ça, en fait. Effectivement. Ça donnerait un truc qui ressemblerait à ça. ça. Entreposé, voilà, avec un. C'est sympa, moi, je trouve que c'est vraiment très sympa. Il y a le titre du jeu, ici. Oui. Il y a le personnage, il y a le décor euh, qu'elle apparaît derrière. Et franchement, tout, tout, est, tout est vraiment de qualité. Franchement, pour le prix, on comprend... Pour euh, ouais, le prix, le le prix c'est la figurine qui justifie le prix pour moi. Ouais, mais franchement, ça vaut le coup. Bah après, je me rappelle encore du coffret FF7 Remake qui était quand même à 400 balles. Ouais, mais c'est n'importe quoi, 400 euros. Là. 400 euros je Mais sais... elle était belle la figurine. Je crois que c'était. Euh... Cloud sur une moto. Cloud sur une moto et la moto ouais. était vraiment bien. Elle était vraiment bien, ouais. Après, bon, celle-là, est... elle est quand même très qualitative. Franchement, je trouve vraiment bien et pour son prix, bon, je pense que ça peut être, ça peut être, justifié, euh... ça peut être justifié. Je vais bien. vous dire la vérité 150 euros, ça vaut. Si on compte le jeu, si on compte voilà, la figurine. Là, ils ont une marge, ils l'ont vendu à 200 euros. Quand on voit la valeur que ça prend à l'heure actuelle, pourquoi pas Pourquoi pas Peut-être que dans 10 ans, ça sera revendu plus cher. <rire> bon, tout est bien après. Après, bon, les petites déceptions moi, que j'ai sur ça. Bon, il y, y a deux petits trucs que je vois là. C'est surtout, enfin, surtout un petit truc, mais un petit truc important, c'est que... Le carton du coffret collector, eh ben vous voyez, il fait vraiment cheap. On dirait vraiment que c'est le carton que, que tu récupères oui. chez Carrefour. Oui, ça pour mettre les courses chez Lidl ou autre, franchement, à l'intérieur, il est vraiment, il est vraiment un peu pourri. Ouais. Et, euh, et je crois que c'est tout... Peut-être le Steelbook, euh, je préfère le Steelbook de Micromania, comme on l'a dit tout à l'heure. Bah, le Steelbook, ah oui, c'est le Steelbook. Attends, il est là, on va le remontrer. Ça, c'est Steelbook version Micromania, quand tu achètes le jeu en Day One sur PS5. C'était le même Steelbook chez Micromania en PS4 ou pas Ouais, pareil. C'est le même Steelbook. Importe, ouais. même Xbox, PC, ils te donnent ce Steelbook. là Donc voilà ouais, pour comparaison, regardez le steelbook et la version offerte par le collecteur du jeu à droite version offerte par le collecteur du jeu à gauche version micromania Deswan. donc ouais elle est beaucoup plus sympa celle-là même à l'intérieur quand on ouvre pour, pour rappel voilà à l'intérieur je préfère peut-être un peu moi mon côté hein, perso je préfère plus ce côté euh... celui-là ce côté droit ouais. c'est dommage on devrait mettre ce, ce, ce, ce, ce, ce verso ici et là ça, ouais. ça, ça, ça serait vraiment bien mais bon après, bon, c'est quand même sympa. Franchement, dans son moi, c'est quand même. C'est bon, quand, même... quand même un bon petit collector, voilà. C'est quand même un bon petit collector. Si je devais mettre une note, bon, rien que pour la figurine, je mettrais 8 sur 10. Donc, Mario, tu as sur PS4 et PS5 maintenant Exactement, Sofiane. Mmh. Ah ouais, et peut-être un jour, toi aussi. J'espère que tu t'y mettras au jeu From Software. J'espère aussi, mais. Mais je suis encore bloqué dans, dans le Moyen-Âge et je joue encore mes vieux rétro gaming, mais bon. Donc voilà, bon, je sais pas ce que dans l'ensemble, ça, il est quand même correct, le coffret Ouais, wow, il n'y a rien d'autre à rajouter. Dans l'ensemble, il est correct. C'est surtout vraiment un, un objet pour les fans, enfin, pour les personnes qui apprécient le studio et qui euh, souhaitent avoir un collector qui aura de la valeur pour les années qui vont venir. J'ai tout dit. Ouais. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, à activer la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, bon week-end, à bientôt. À bientôt.